Yo Saiti voilà aujourd'hui je vais vous faire un petit podcast, hein. ça faisait longtemps hein, que j'en ai pas fait de podcast, hein. ça, fait, euh... ouais, ça fait quand même pas mal. Hein. Mis à part bon, le podcast que j'avais fait pour le, le contrôle technique, mais là c'était à moto, là c'est vraiment un podcast où je suis chez moi, je parle quoi. C'est juste un petit truc d'information que j'ai voulu revenir sur le gouvernement Macron, cette pourriture de gouvernement. Hein. De toute façon vous me connaissez, je suis quelqu'un qui... Attends, je vais mettre un petit peu de ventilo en temps que je parle parce qu'il fait chaud. Et je vais ouvrir un peu la fenêtre. Voilà, c'est des chaleurs à crever, hein, c'est la folie. Donc voilà, euh, j'ai voulu revenir sur un truc qui me fait bien marrer, mais bien, bien, bien rigoler, mais vraiment bien marrer. Et je suis sûr que même la Russie doit bien rigoler, mais vraiment bien rigoler de la France. Hein. La Russie et d'autres pays aussi. Hein. C'est par rapport à la personne qui va recevoir Macron, une espèce de, de, de Saoudien, là, qui est une pourriture de l'extrême, ce type, parce qu'il a, il a enfin, il est, il est vraiment soupçonné, mais ce n'est même plus soupçonné, il l'a fait, d'avoir fait assassiner un journaliste français parce que sans doute il avait relevé quelque, quelque chose d'important là-bas, ou il avait dénoncé des choses, il s'est fait littéralement tuer. Mais quand on a besoin du pétrole et qu'on a besoin de pognon, Là, il n'y a plus de problème. Là, tu peux assez, tu peux même faire des génocides, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Là, on te tape dans le, dans le dos, on t'embrasse, on te fait comme il a fait Biden, on te fait un petit check avec le poing comme ça, il n'y a aucun problème. C'était chez papa, tu es chez Mémé, on te donne à manger, on te loge même dans les châteaux, parce que ce Saoudien va être logé dans un château luxueux, de, de, je crois, de Louis, je sais combien, Louis XI ou Louis 13. je sais pas quoi. Un truc magnifique à, à Paris. Il n'y a aucun problème, là, c'est tapis rouge et tout. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que... Le gouvernement Macron est dans la merde, mais vraiment dans la merde noire, sur deux points. Un, il a plus de gaz. Donc pour ceux qui vont qui se chauffent au gaz cet hiver, je vous souhaite bien du courage. Vous allez bien vous en sortir. Vous allez voir. vous Voulez bien remercier Macron, en particulier ceux qui l'ont voté. Hein. Là, ça leur fera les pieds, parce que ceux qui l'ont voté, qui vont se retrouver dans la merde grâce à lui. Alors là, ça vous fera les pieds. Mais pour les autres, par contre, qui ne l'ont pas voté, qui vont souffrir, ben là, vous allez comprendre que vous avez eu raison de ne pas voter pour lui. Donc, et en plus, sur un autre point, c'est qu'on est dans la merde au niveau pétrole, parce que là on est vraiment short pétrole, on est, on, est, on, est, on a épuisé nos, nos, pratiquement nos réserves, parce qu'on a des réserves en France hein, de pétrole, il on on, faut savoir c'est tous les pays comme ça occidentaux ils ont, ils ont des, des réserves de pétrole, on ne vous dit pas où, mais on a des réserves de pétrole, et là on est vraiment short pétrole, et on est vraiment dans la merde parce qu'il faut faire, faut faire fonctionner tout ça, hein. que ce soit les avions de combat, que ce soit les, les, les, les, les... On appelle ça le, les pompiers, tout ça. Enfin, tout ce qui dépend de l'État puisse dans le pétrole. Hein. Euh, puisse nous, hein, tout simplement. Mais, mais ce n'est pas vraiment nous. Nous, nous c'est importé. Quand c'est pour les voitures et tout ça, c'est pour le civil, c'est importé. Mais, euh, mais là, pour vraiment pour tout ce qui fait fonctionner l'État, ils il, il puissent dans les réserves. Et le problème, c'est que comme... comme euh, on s'appelle ça. Poutine, j'ai de son nom. Poutine, ben, il a dit qu'il nous coupait le pétrole, ce qu'il a raison, pour le coup. C'est pas que je suis pour la guerre en Ukraine, loin de là. Hein. Mais je veux dire, mais vu le coup de pute qu'ils lui font à chaque fois, et vu comme il... les, les, les trucs de débilos qu'on a, qu on a, on a participé à cette guerre alors qu'on n'avait rien à y foutre, je veux dire, ça nous fera les pieds, hein. je vous le dis honnêtement. Donc là, on est vraiment dans la merde. Donc comment on fait comment on fait eh bien, on est obligé de se tourner vers un autre importateur de pétrole, qui est l'Arabie saoudite. Mais le problème, c'est que le prince saoudien en ce moment, c'est un gros bâtard de l'extrême. C'est un type qui est vraiment taré, il est, il est, il est dans plein de coups foireux, la liste était bon longue, il faudrait carrément un podcast entier pour, pour lister tout ça. C'est un, un gars qui, qui, qui a un genre de Macron, c'est un genre de Macron quoi, au final. C'est Macron avec, un, une, comme on dit, une, une bas et, et, un, et un turban sur la tête. Hein. C'est Macron 2 qui est plein de trafic, plein de casseroles. Et en plus, quand il s'est fait dénoncer donc, par ce journaliste français qui a, qui a voulu euh, euh, dénoncer tout ça, il s'est fait tuer. Alors là, il est dans la merde, le petit Macron, le petit, le petit bonhomme, c'est que d'un côté, donc, il a besoin de pétrole, mais de l'autre côté, c'est que tout le monde sait que ce type-là a fait tuer ce journaliste. Donc là, il est dans la merde, il se dit, bah, putain, comment je fais Mais lui, là, il a tranché, parce que c'est un, sal un salopard de l'extrême, hein. c'est qu'il a dit, oh, je m'en bats la race, comme je, fais, je fais après tout, je ne suis, pla... suis pas une casserole prête, euh, prête je veux dire. Et euh, avec tout ce que j'ai éborgné et que j'ai mutilé les, les gilets jaunes, de toute manière, moi je ne bats pas la race de ce, de ce journaliste français. Donc il l'a reçu en grande pompe, aucun problème, dans le château, les grands repas et tout, il va bien lui faire des belles politesses, comme il a fait Biden, hein, Biden aussi, c'est un salopard de l'extrême aussi. Hein. Il avait reçu le Saoudien avec le petit check au passage, comme ça, avec le point pour bien montrer qu'on peut dire on est pote, parce qu'on a besoin de vous. Euh, alors qu'ils savent très bien que c'est une monarchie de, de, de pourriture, de, de, de, de, complètement. Hein, je veux dire, ils, ils, sont, ils sont les droits de l'homme là-bas, c'est bafoué mais complètement. Les droits des femmes, alors j'en parle même pas. Ils, ils, ils, ils assassinent des gens, euh, ils torturent des gens, ils, ils tuent des chrétiens là-bas. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment le, le, le pire trou du cul du monde. Quoi, je veux dire, hein. Et, euh, mais là, il y a aucun problème. Y a aucun problème. Là. là, on a besoin de pétrole, donc là, il y a aucun souci. Donc le type, euh, il le reçoit, grande pompe, euh, aucun souci, aucun problème. Donc vous voyez, c'est ça qui me fait marrer, c'est qu'on est en train d'insulter Poutine, on lui dit « ouais, c'est un assassin, c'est ainsi, c'est un ça ». Ok, d'accord, il a fait la guerre, bon, c'est vrai, Genre, on ne peut pas non plus accepter des choses comme ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on lui, fait la, on lui fait la mort à la mort, mais nous, on reçoit des assassins, on reçoit des terroristes, parce que carrément un terroriste le mec, hein. on reçoit des terroristes comme ça, mais il n'y a aucun problème. Dès que tu as besoin de pétrole, ou que tu as besoin d'armes à feu, ou, de, ou, ou que tu dois vendre des armes, oh, parce que croyez pas qu'il va le faire recevoir le saoudien, juste comme ça, juste pour le pétrole, hein. ah, non, ouais. je peux vous dire moi qu'il va avoir des contrats d'armement et tout, là, il va lui, dé, il va lui déballer le, le, le tapis, il va lui dire, voilà, écoute, mon petit père, bon, tu nous fuis ton pétrole, mais nous, en même temps, on peut te vendre aussi de l'armement, de ci, de ça, il y a plein de contrats secrets, que tu en, on n'en saura jamais rien, qui vont, qui vont se signer. Donc là, on va lui vendre armement et tout, voire même s'il a besoin de quelques centrales électriques, ou... bref, on va faire plein de petits contrats avec lui et on va s'engranger du fric. Hein. On ne fait pas venir des gens comme ça pour le plaisir. Hein. Donc, mais, mais là, on n'en a rien à foutre. Donc d'un côté, on traite Poutine de, de, de tous les noms, mais nous, on fait pire, ou voir, ou voir égal. Donc c'est pour ça que ça me fait marrer, moi. On est là, on dit, oh, des pays des droits de l'homme, on fait la morale à tout le monde, alors qu'en vérité, on est des salopards en puissance. Parce que de quoi vit la France Elle vit de la vente d'armement, littéralement, hein. Ça veut dire qu'on vend carrément des armements, même à, même à des terroristes, à qui tu veux, hein, rien à foutre. Hein. La France a toujours fait ça, hein. <rire> comme les États-Unis, hein. c'est exactement pareil. Hein. On traite et on signe des accords avec des, des chiens galeux en puissance, quand c'est très bien que les mecs, c'est des. Ils bafouent les droits de l'homme, mais c'est même plus les bafouer, c'est carrément, c'est un tyran, le mec. Il a tué carrément même des, des journalistes et tout, rien à foutre. Alors on faisait ce que, que quand on... On s'est mouvé pour le pour Charlie Hebdo. Oh, purée les pauvres les journalistes. ils se sont fait tuer. Mais on fait exactement pareil. Là, le journaliste, il s'est fait tuer. Mais il n'y a aucun problème. Bien sûr, il va dire, il va, il va, il va, il a, dit, il, a il a promis Macron qu'il allait aborder le sujet. Oui, oui. Euh, entre, en, en, comment on dit, entre le le café et le cigare, il va lui dire En fait, il y a eu un journaliste qui est mort chez toi, tu en sais quelque chose L'autre, il va dire Ah bah non, j'en sais rien, je sais pas. Bon bah, c'est pas grave. En fait, tu voulais quoi Tu voulais un cigare ou une cigarette Et voilà, c'est tout. Il va lui aborder le sujet comme ça. Voilà, c'est tout. C'est entre le café et la cigarette, il va lui dire ça comme ça. Non, non, il en a rien à foutre que cigarette. Même le cigare, t'as qu'à mec comme ça, il va lui déballer tout. Donc il y aura rien à foutre. C'est vraiment le chien galeux. le c'est pour ça que ça me fait marrer. Moi, ce qui me fait le plus marrer en France, c'est les. Les trous de balles. La dernière fois, je suis allé en, à la salle d'attente. Quand j'étais à la salle d'attente, je dire, de, du docteur, j'étais malade. Et il y avait, je voyais, il y avait deux, trois petits salopards. Parce que moi, pour moi, des gens comme ça, je les traite. Maintenant, je ne me, je mets même plus les gants, je le dis en face. Il y avait deux, trois petits salopards qui avaient voté pour Macron. Ça se voyait à 20 km. Et, et moi, j'ai bien déballé tout sur la vaccination, que c'était du n'importe quoi, que c'était pour que ça empoisonnait les gens, qu'il y avait énormément d'effets secondaires, que c'était euh, honteux, que Macron, il, il, il rend pauvre les gens. Puis vous allez voir à partir du mois de septembre, les, les, les grosses, grosses manifestations qu'il va avoir, il va couper le RSAO à des gens, les pauvres qui s'en sortent même pas à la fin du mois, les obliger à aller travailler pour à peine 500 euros. Bon. Et je voyais des mecs qui baissaient la tête parce que moi, j'ai conclu par la chose. J'ai dit, de toute façon, je vais vous dire une chose, ceux qui ont voté pour Macron, c'est les derniers des trous du cul. J'ai dit, c'est comme durant la la seconde guerre mondiale ceux qui ont accepté de livrer les juifs Il y en a qui me dit oh non quand même pas ah j'ai dit non j'ai dit dit oui j'ai dit j'ai dit sur sur le, la forme c'est pas la même chose mais sur le fond c'est la même chose c'est que ces gens là sont des sont des, sont des judas c des c'est des, des vendus ils sont prêts à, vo à voter pour n'importe quel bâtard, j'ai du moment que leurs petites personnes et leurs économies ne sont pas touchées. Les mecs, ils baissaient la tête, ils baissaient les yeux. Donc je l'ai vu, l'électorat de Macron, c'est des, des, des petites merdes en puissance, hein. c'est des gens qui, qui ont peur, qui laissent en là, c'est des, des, des petits vendus. Hein. C'est des petits vendus, c'est des gens qui, qui, ont, qui ont une grande gueule comme ça par derrière, par devant, ils s'écrasent comme des merdes. C'est des, des racistes, c'est des, des gens qui n'aiment... Oui, c'est même des racistes, croyez-vous, j'ai vu beaucoup, beaucoup de racistes, beaucoup de gens euh, qui n'aiment pas les pauvres, qui n'aiment pas payer, radins comme pas d'eux, euh, des, des gens aigris de la vie, qui n'aiment personne, qui n'aiment vraiment que leur propre personne. Ils n'aiment pas les gens, ils n'aiment rien du tout, ils s'en foutent pas mal de la société, tout peut se casser la gueule du moment que leurs économies et leurs personnes n'est pas touché. Donc voilà, je l'ai bien vu, l'électorat le, le, le, de Macron, c'est des gens comme ça. Et Macron est une pourriture de la pire espèce. De toute façon, il, il le démontre là. Euh, tout est bon pour avoir du blé. Tout est bon pour remplir les, les caisses de l'État ou pour, pour avoir du pétrole. Voilà, il, va, il va couper les aides des gens. Il va couper le RSA des personnes. Il fait croire que c'est pour euh, faire baisser le chômage. Mais c'est des conneries. Déjà, pendant 5 ans, il a, il a, il a radié plus de, cinq, plus de 100 000 personnes. Il a radié avec... Euh, euh, comme ça s'appelle du, du chômage, il a, il a là, avec le RSA, il va, il va obliger les gens à, à travailler euh, dans des boulots à la con de merde pour juste 500 euros par mois et ils, ils cotiseront même pas pour leur retraite parce que vous êtes au RSA, vous cotisez même pas pour votre retraite, il faut le savoir. Enfin, les gens qui sont RSA ne cotisent pas, c'est presque ce que j'ai compris. Euh, et il sait pertinemment qu'il y en a plein qui ne vont pas accepter ça, donc du coup, ils vont être radiés du, du RSA. Comme ça, ça lui fait des économies, voilà. C'est que des trucs comme ça, que des coups de pute comme ça. Vous allez voir, il va vous faire plein d'impôts, des nouveaux petits impôts qui vont arriver parce qu'en vérité, il vous fait croire de vous couper la, la, la redevance audiovisuelle, mais d'après ce que j'ai entendu, il y a un nouveau... Une nouvelle petite loi qui est dans les cartons, qui va arriver dès le mois de septembre. Ils ont dit, d'accord, on ne va pas vous faire payer par la télévision, mais ceux qui utilisent des tablettes, des ordinateurs et des téléphones, si vous êtes raccordé à Internet, ça veut dire que vous regardez la, la télévision comme ça, ou que vous allez sur Internet, donc vous allez payer une redevance. Donc, voyez ce petit salopard, il vous donne d'une main, mais il vous la reprend de l'autre. C'est ça, son truc. Son truc, c'est ça. Alors, il y aura ça... Il va, il, va... Bref, il va vous coller plein d'impôts, plein de merde, vous allez voir les manifestations et tout de monstres, les vols à gogo qui vont arriver en France. Tout ça parce que, voilà, parce que cette petite pourriture, pour pouvoir engranger du fric, il est prêt à tout. Et là que ce mec qui reçoit, que ce soit un terroriste ou un assassin ou un pourriture, ça ne le dérange pas plus que ça. Voilà, il montre, disons, son vrai visage. C'est une pourriture. Pourriture, pour d'autres mots. C'est une pourriture doublée d'un capitaliste, c'est même plus un capitaliste, un ultra-capitaliste de l'extrême. Voilà. C'est un ticket qui a que le fric qui compte et il en a rien à foutre. C'est co comme les Américains. Je ne les ai jamais aimés, les Américains. C'est vraiment un peuple que je déteste plus que tout. C'est vraiment des gens qui, pour le fric, qui sont prêts à tout, vous n'avez qu'à voir, de toute façon, comme, ils, comme ils, ils, ils, ils gèrent leur société ou ils gèrent même leur peuple, il n'y a que du racisme, que du rejet, que des gens qui sont dans la merde, des gens qui ne s'en sortent pas ici, là-bas, si tu si le malheur de ne pas t'en sortir ils te laissent crever sur le bord de la route, c'est vraiment des enfoirés de l'extrême. Ils polluent tout, hein, que ça, ils polluent tous, les, tous les, les aspects de la société, que ce soit la religion, vous n'avez qu'à avoir même des faux pasteurs. Euh, parce que moi je suis protestant, mais il y, y a plein de faux pasteurs qui viennent de d'Abas, de des États-Unis. Il n'y a que le fric qui compte pour eux, ils vendent des livres, tout va. Que ça soit le, ou même ils roulent en belle bagnole, c'est du n'importe quoi. Euh, ils s'engrangent des gros paquets de fric, que ce soit au niveau même de la société. C'est une société de taris, ils sont tous drogués là-bas. Il y a les, les, les, comme ça les, les, grosses, les gros groupes pharmaceutiques qui leur filent la mort des médicaments, ils sont tous à moitié drogués. Il y avait des, des reportages chez Arte qui passaient. Ils, ils ont des armes à gogo comme des taris, ils se tirent tous dessus comme des malades. C'est vraiment, vraiment une société de taris. Et ce Macron, lui, il est venu de cette société-là. Parce que toute sa, depuis sa jeunesse, il a, il a été moulé là-bas. Et cette merde de société, voilà, il veut nous l'enfoncer de force. Donc voilà, on va résumer. Euh, ça me fait bien marrer quand on donne des, on donne des, des conseils ou des ordres ou même qu'on fasse des remarques à Poutine ou aux Russes. machin. J'ai pas de famille russe, hein, pas du tout. Hein. Je veux dire, ni amis, ni famille russe. Mais ça me fait marrer. Ça me fait marrer, ça me fait marrer parce qu'on est là, le jugé a dit « Ouais, Poutine, c'est un connard, c'est un machin, les Russes, c'est des cons, machin. » Ouais, mais en attendant, on fait, en fait, on fait aussi pire si ce n'est même plus pire. Donc ça me fait bien marrer. Ça me fait bien rigoler. Voilà. Je voulais juste te dire ça, faire un petit podcast pour vous tenir au jus sur cette actualité qui me fait doucement rigoler. Enfin, en tout cas, le mandat de Macron va commencer effectivement à partir du mois de septembre, et je peux vous dire, moi, que vous n'êtes pas prêt de vous en sortir. On va bien souffrir, on va bien la sentir passer. Allez, en tout cas, sur cette, ces notes bien pessimistes, je vous souhaite bonne continuation. Je vous remercie pour votre fidélité, on est déjà 1650 abonnés, hein. ça augmente énormément. Hein. Je crois que je prends 10 abonnés par semaine, pratiquement. Hein. Donc ça prouve que la chaîne se porte bien, qu'elle est appréciée, voilà, hein, qu'elle qu marche bien. Et c'est grâce à vous, à vous tous et toutes, hein, qu'à bah, qu qu chaque fois que vous regardez les, les vidéos, que, que vous mettez un pouce bleu, ou que, voilà, que vous en parlez, bah, ça, ça, ça permet de, de, que la chaîne continue. Et ça permet d'avoir également un avis d'une personne qui n'est pas biaisée, qui n'est pas vendue, et qui vous dit la vérité, comme je fais à chaque fois, et que parmi d'autres aussi, youtubeurs font. Donc quand vous me soutenez comme ça que vous mettez un pouce bleu, que vous vous abonnez à ma chaîne, mais la visibilité de la chaîne augmente. Et ça permet qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui euh, écoutent mes podcasts ou qui regardent mes vidéos et tout ça, où je peux en parler. En, en, entre deux vidéos de moto, voilà, je peux vous donner un avis non biaisé, non vendu. Voilà, ça permet d'avoir un avis différent. En tout cas, je vous remercie. Faites attention sur la route, hein, faites attention avec ces grosses chaleurs et puis euh, priez hein, <rire> pour que Macron euh, purée... Euh, nous la mettez pas bien nous la pas trop profond pendant 5 ans allez ciao ciao